pas d'amis aujourd'hui, amis On est sur Skill PvP pour une nouvelle vidéo. Je suis très, très, très, très, très content de faire cette vidéo-là avec vous aujourd'hui parce que c'est la fin de la saison numéro 12 sur notre serveur préféré du moment Skill PvP. Comme vous le savez, les amis, j'ai fait environ 50 vidéos Skill PvP depuis le début de la version 8.1. Et je dois vous avouer quelque chose les amis, c'est la meilleure version de Skill PvP selon moi. Le système de cœur, il y a des trucs à améliorer mais c'était vraiment intéressant et vraiment cool à jouer. Les guerres de factions, c'était aussi énormément cool même si c'était toujours la même faction qui dominait vu que c'était les meilleurs en quelque sorte au PvP sur le serveur. Et bien sûr, on a eu énormément de plaisir durant cette euh, version. 8.1. Pourquoi je dis on a eu Parce que, en fait, je sais pas si je vais rejouer. Euh, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'avantage à euh, rejouer le, le, les cœurs. Parce que j'ai déjà fait le tour du serveur en soi. On peut pas se mentir, ça fait quand même 3-5 mois que le serveur est ouvert. Depuis juillet, juillet, à août, septembre, octobre, bientôt. Ça va faire 4 mois en fait. Et j'ai vraiment fait le tour en fait. J'ai pillé des cœurs, j'ai dominé la reine, j'ai crafté le meilleur stuff, les meilleurs trucs. Au bout d'un moment, je ne sais plus quoi faire quoi. Donc, euh, je vais peut-être arrêter skill à moins que qu'il P&P sorte une énorme mise à jour, un énorme truc qui fait que j'aurais du contenu à vous euh, proposer. Dans le sens que, euh, si vous avez, euh, par exemple, je vous donne un exemple tout con, mais si Skill P&P rajoute un, un nouveau, par exemple, un nouvel event P &P, un nouveau, euh, un nouveau mode de de jeu pour les, les joueurs solo par exemple. J'aimerais bien moi un mode de jeu solo. C'est pour les joueurs qui jouent tout seul. C'est très bien un classement pour juste les solos. Quelque chose comme ça, ça ça pourrait être intéressant. Enfin bon, bref, je m'égare parce que de toute façon j'ai déjà fait part de mes idées à ce qu'il peut épayer. Ce que je veux vous rappeler aujourd'hui, c'est comment on est rendu ici. Donc tout a commencé euh, au début de la saison 2. On venait juste de gagner la saison 1. On avait dépensé énormément de creepers. Je pense près de 2 lignes de creepers. Euh, durant toute la version. On s'est dit, ouais, on va pas jouer la saison 2. Ça va être un peu nul de dépenser encore deux lignes de creeper. Donc, on n'a pas commencé la saison... Euh en tant que première faction ou faction dominante, on était pendant plusieurs semaines dans les 3000, 4000 points. On avançait, on claimait, on gagnait des événements, on ouvrait des coffres, euh, on tombait des coffres, des trucs comme ça. On gagnait des points par-ci, par-là. Et au bout d'un moment, on a dit Ok, on, va, on a trouvé un cœur d'une faction. Euh, je crois qu'un cœur de faction avait 9000 points. Euh, C'était la suprême. Donc la suprême, grosse dédicace à eux. On a réussi à avoir un cœur à cause d'eux, Ils nous ont donné euh, un cœur qui avait 9000 points. En fait, Enfin, ils nous ont TP un pillage qui avait 9000 points et vu qu'eux ils arrêtaient le serveur, euh, du moins pour le moment temporairement, ils nous ont donné donc le pillage et c'était le pillage de la cartel je crois. Je sais plus, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Je sais plus du tout. Ensuite, on a continué à euh, faire des pillages par-ci, par-là. Jusqu'à temps qu'on arrive à notre plus gros pillage qui est arrivé il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, les amis, la Haribo était première faction du serveur. Elle dominait le serveur de A à Z. Euh, et c'était elle et la Easy qui se battaient pour la première place. Et nous, nous étions un peu plus troisième avec un peu moins de 12 000 points. Nous avons trouvé le cœur de la Haribo par hasard. Euh, on, a, on était aux AP. On se promenait aux AP pour chercher justement les gens qui avaient mis leur cœur dans leur AP. On a eu un bug de Chunk. Et on a réussi à voir que leur cœur était placé euh, proche de le AP. On a réussi à use bug TP à l'intérieur du cœur pour pouvoir le pied et récupérer environ 20, euh, pas loin de 20 000 points, euh, 12 000 points. Donc ça nous a mis aux alentours de 24 000 points. Ensuite, on a continué à faire des petits pillages. On s'est dit, ouais, on a vraiment une chance de terminer dans les premiers. Euh, on était à l'époque, attendez, attendez, je crois que je me suis trompé. On n'était pas à 24 000 points, on était plus vers euh, les 30 000 points. Donc, on a continué à faire des petits pillages de 5000, 6000 coeurs, des, des, des, des petits pillages comme ça tranquille, pépère, pour pouvoir se rendre jusqu'à 40 000 points. Par exemple, il y a eu une mise c'est qu'on a arrêté de jouer pendant exactement un mois. Donc, on n'a pas joué du tout du mois de à août, euh, à août, on n'a pas joué du tout 0-0. On s'est connecté par-ci par-là pour faire nos kits, mais on n'a pas farmé les coeurs ou les trucs comme ça. Donc, on a remarqué que la faction prime avait réussi à nous, déplacer, à nous dépasser. Donc, la faction prime avait 46 000 points un truc comme ça, et on a dû mettre les bouchées doubles aujourd'hui, le dernier jour de la version, pour pouvoir piller tous les cœurs où -ce on avait des hommes dedans. Donc, je parle de la Exodus, je parle de la euh, indo je parle de la Mini-Portugais, je parle de vraiment toutes les factions où -ce que nous avions des, des, euh, des hommes. J'oublie la Overrun, pardonnez-moi. Donc, on avait des hommes là-bas, on a réussi à piller tous ces cœurs-là pour pouvoir les dépasser à la dernière minute. Pour l'instant, le classement va se terminer en environ 4 heures, mais je, je vais moi, je vais aller dormir, vu que comme je dis, j'ai très toute la nuit pour pouvoir utiliser ma ligne de creeper que j'avais. J'avais exactement une ligne de creeper et euh, je l'ai tout utilisé en fait. Et comme vous le saviez, j'avais tout donné mon stuff à des abonnés. Donc j'avais donné mon stuff à euh, certains abonnés sur mon live, etc. J'avais donné vraiment tout ce qui me restait. Donc tout ce qui me reste, c'est un cœur de faction et tout ça. Et euh, mon cœur de faction à moi. Mais je vais bien entendu le Lame avec vous ici les amis. Vous allez voir pourquoi. Parce que nous sommes en ce moment 66 000 points. Premier au classement. On a exactement... Plus de 10 000, 14 000 points d'avance sur la deuxième faction. On a aussi recruté des nouveaux membres, donc Marcus, parce que Marcus voulait la cape champion ou la petite étoile qu'ils vont mettre, ils vont donner une récompense, ils voulaient l'avoir. Par exemple, il n'y aura pas de points boutique. Ensuite, il y aura Michou aussi, la même chose. Ayum, la même chose. Monsieur Craft Girl, la même chose. Cry, Proto Fight, Itwix, Neso, Gamer, Onyx... Volkin et moi, nous allons nous partager euh, les points boutiques, je crois. Euh, L'hyparex, je ne l'ai pas vu souvent connecté, donc je ne sais pas. Mais en gros, nous, on va se partager. Surtout les, les, les gens qui vont aller les points boutiques c'est moi, Onyx, euh, Gamer et Volkin. Ensuite, Itwix, Neso, Cry et Liparex. On ne sait pas. On ne sait pas, on sait pas encore, je sais pas. On va faire une réunion avec les sous-chefs et tout, et on va voir qui, avec qui on en donne. Pour l'instant, comme vous voyez, j'avais mis des pépites de trucs qui me restaient. Je vais unclaim mon, mon truc. Donc, F, unclaim, et boum. Je n'ai pas récupéré de générateur, c'est pas grave. Pourquoi Parce que je vais tout simplement, comme vous pouvez voir, avoir un cœur dans mon essai. Donc, si jamais on se fait dépasser ou quoi à la dernière minute, je lui poserai un cœur. Mais pour l'instant, c'est terminé, les amis. On s'arrêterait ici. Euh, il me restait encore un cœur, mais je crois que... Euh, attends, est-ce qu'il a été pillé Ouais, bon, il a été pillé comme vous voyez, on l'a déjà pillé. Donc, Dell Home C. Il me reste un AP. Donc, c'est le dernier truc qui me reste sur le serveur. Je vais juste mettre ça là. Il me reste un AP euh, du côté est. Euh, je crois que je vais le vendre. Je vais être franc avec vous. Je vais le vendre, je crois. Euh, pourquoi C'est très simple parce que je euh, fais jamais PVP. C'est pas ce qui m'intéresse sur le serveur. Donc je crois pas que ça va être très utile pour moi. Et si je suis capable de me faire quelques stuff pour recommencer euh, correctement la nouvelle euh, version, euh, la nouvelle saison plutôt, <rire> j'y vais va être invité pour euh, les points. Donc là, on ne sait pas si on va gagner. Je vais vous reprendre ce soir, voir si on a gagné la version ou pas. Donc je, je vais vous expliquer euh, si on réussit à nous rattraper ou quoi, comment ça s'est déroulé, etc. Je vais essayer d'être connecté à 19h. Euh, ça va être un peu difficile pour moi, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas dormi de la nuit pour trahir les 10 000 points et prendre le prix d'avance. Donc on verra comment ça se déroule, les amis. Mais euh, sur ce, je vous laisse et je vous reprends. A tout à l'heure, on croise les doigts et on espère être champion du monde, les amis. Yo, parce que ce gars-là, il livre le serveur et il veut me faire un ton. Moi, je crois que ça pue le fake. Euh, si c'est pas un fake, euh, bah, merci beaucoup. Hein, mais vraiment, pourquoi tu me donnerais tout ça, gros je fais presque plus de vidéos, et en plus, c'est SwimTech, son, son pseudo-passage, c'est pour ça qu'il a rendu son épée comme ça. Énorme, vraiment, si tu me donnes tout ça, franchement, merci, gros, mais... Euh, franchement, t'es pas obligé du tout, hein. What the fuck, il me l'a vraiment donné, what the fuck. What the fuck. Pourquoi euh, tu me donnes tout ça Merci beaucoup, what the fuck, je suis sans mots, gros Merci, frérot, j'avais plus rien, merci vraiment, hein. Tu, tu me sauves la vie, là, de, de ouf, là, je pourrais un peu repvp pvp et des trucs comme ça, quoi. Merci beaucoup, c'est super, super sympa. Euh, je vous oblige pas à me faire des dons, mais quand vous m'en faites, je vais essayer de les mettre maintenant dans les vidéos, parce que c'est un truc de ouf, comment ça fait plaisir, au fond, pour mon avancement sur le serveur. Merci énormément. Et c'est terminé, Madame et messieurs, le classement est maintenant dévoilé. Donc, malheureusement, j'ai pas pu être là à 19h. Comme vous savez, j'ai travaillé à toute la nuit pendant à peu près de minuit euh, lors du redémarrage jusqu'à euh, je dirais euh, 10h du matin chez moi, donc pendant 10h exactement. Les gars, j'étais crevé à force d'essayer de, de trouver des bases, des trucs comme ça, des cas, etc. Essayer d'échanger de des creepers contre la peur, le peu de monnaie que j'avais. Franchement, c'était chaud. Là on vient, j'espère que vous avez vu, j'espère que j'aurais pas oublié, mais j'espère que vous avez vu le don que m'a fait euh, le gars. Donc il m'a donné tout ça, sauf le... ça ici bien sûr. Il m'a donné tout ça, donc vraiment merci à toi gros. Ça fait super plaisir. J'ai toujours les 10 sur mon double compte pour pas que je les dépense ou quoi. Donc, ça j'avais... Ouais, je devais vous le dire. Je voulais pas que... je voulais pas les dépenser comme des fois j'oublie que j'ai fait un concours et tout et je les dépense. Donc voilà. Euh, donc on va faire un récapitatif un peu vite fait de qu'est-ce qui s'est passé. Donc euh, en fait... Euh, je vais vous expliquer la vérité, ok? Au début, j'avais vraiment plus envie de jouer le classement parce que euh, si vous savez pas et que vous jouez pas le classement, en fait, un stack de Creeper au début de la version, ça valait à peu près 900 le Creeper parce que c'était vraiment oh, la saison 3, je parle, hein, la saison 2, désolé, ça valait à peu près 8-900 le Creeper. Quand on a besoin de 128, ça revient quand même assez cher pour euh, péter un cœur. Mais c'est pas que ça, parce que quand tu pètes un cœur, tu peux pas en péter juste un et être la première faction, tu vois. Euh, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est plutôt difficile. Donc je me suis dit, bon, on a 40 000 points, on arrête de jouer. Si on perd, on perd. Si on gagne, on gagne. Sauf que ce matin, je me suis connecté, ou hier, je me suis connecté. Et euh, j'ai vu, il y avait Flavien qui était premier. Et euh, Flavien, je lui ai MP, j'ai dit, ouais, GG, tu vas gagner tout. Il a dit, ah, oh, bon, ben, c'est pas et tout, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais il a commencé à provoquer, tu vois, moi je l'ai trollé un peu, tu vois, je lui disais « Ouais, un, on m'a ton cœur et tout, euh, t'as perdu et tout ». Et là, il a commencé à être super énervé, il dit « Ouais, de toute façon, tu te fais que gif par tes abos, euh, t'es juste une grosse merde, t'as aucun mérite de gagner la saison et tout ». Et là, juste parce qu'il m'a dit ça, mais vraiment juste parce qu'il m'a dit ça... Je me suis dit, ok, je vais pas, je vais pas troll, je vais vraiment dépenser tout, tout, tout ce que j'ai. Je vais essayer de bien pour avoir des creepers et tout. Donc j'ai commencé à acheter des creepers, des creepers, des creepers, des creepers, des creepers. J'ai réussi à avoir une ligne de creepers. Et là, il était 14h, j'ai commencé à piller tout le cœur que j'avais. À 14h. Donc j'ai payé la Exodus, la Indochina. J'ai pillé aussi la Mini Portugais. J'ai aussi payé... Euh... J'ai piqué quelle autre faction La Overrun. Donc, avec tout ça, ça nous a permis de monter jusqu'à 66 962 points. Ce qui est un record sur ce euh, qu'il Donc, il n'y a aucune faction qui a déjà eu plus de points que ça. Donc, c'est vraiment le record. Parce que si vous vous souvenez, la saison 1, je pense qu'on avait gagné genre 30 000 points. Comme ça, je vais, je vais, euh, je vais être franc avec vous. On a vraiment... Euh éclaté cette version-ci. La deuxième place, qui, a, euh, la, qui est la prime, qui a terminé avec 46 610 points. Donc un peu le somme pour Flavien. Si Flavien ne m'aurait pas insulté, et dit que j'avais les qui et tout grâce à mes abos, peut-être que je les aurais laissé gagner. Parce que dans tous les cas, je comme j'ai dit, je m'en fous un peu, vu que j'arrête un peu de jouer ce qu'il pour euh, le moment. Je vais me concentrer sur mes vidéos Senacraf et sur d'autres vidéos, tu comprends donc, pour ma part, euh, c'était juste pour ça. C'est juste quand le gars, il, il a commencé à dire que j'avais que des suceurs et que c'était à cause d'eux que j'étais premier et tout. Je me suis dit, ok, on va, on va lui prouver que euh, les gens qui regardent ma chaîne YouTube, on est plus fort que lui et qu'on peut le niquer. Donc, je me suis dit, let's go. Et j'ai commencé à travailler de ouf, mais de ouf. La troisième faction maintenant est la Stardix. Donc, il gagne 15 points boutique avec 21 645 points. Donc, euh, félicitations à vous, les gars. Vous êtes Champion de 15 points boutique, la prime la prime 35, et nous 50 points boutique. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà tout. Euh... Je vais essayer de trade avec quelqu'un juste pour vous montrer. Lucky euh, Bored, je vais essayer de trade avec lui. Je vais vous montrer. J'ai déjà tout séparé les points boutiques, Donc il me reste seulement 10 points boutique à moi. Et euh, il, reste, euh... il reste quand même quelques. Comment ça s'appelle Quelques gens que j'ai pas donné de points boutique, mais bon, on va voir comment je peux m'arranger avec eux, leur donner 2-3 points boutique. Mais j'ai tout séparé, honnêtement, j'ai tout séparé avec la quantité des gens qui des, quand ils sont arrivés dans la faction et tout. Donc, euh, pour être franc avec vous, Onyx a eu 10 points boutique, Gamer a eu 10 points boutique, Volkin a eu euh, 5 points boutique, vu que Volkin ne joue pas trop. Et, euh, Itwix y a eu 5 points boutique aussi. Ensuite, il euh, y a qui, qui a eu Protofight a eu 5 points boutique, Cry, Ayum et. Euh... Et c'est ça, en fait, ils ont eu 2, 3, 4 points boutiques boutique dans les endroits là. J'ai tout bien séparé, tu vois. Donc voilà. C'est tout pour cette saison 2 de, de Skill PvP, les amis. Le serveur ne reset pas, très important. Le serveur ne reset pas, c'est juste les points. Et puis voilà. Donc, je voulais juste vous tenir au courant de ça, les gars. Et puis, si ça vous intéresse de jouer la prochaine saison, bah, venez sur le serveur. Je vous aime. Ciao, ciao. <musique>